Allez, affaire numéro 13. Donc, nous allons aborder un des sujets, autre sujet très important de notre conseil, qui est le mode de gestion de l'assainissement, qui est un sujet là aussi très technique, mais éminemment politique, pour lequel je voudrais remercier... Euh, René, mais aussi l'ensemble des équipes euh, des services de la métropole, le dialogue très, très fécond qui a eu lieu entre les maires avec plusieurs conférences de maires, euh, des maires pardon, sur, sur, sur ce sujet. Donc, je vais céder la parole à, à René pour présenter le rapport, ouvrir le débat. Très et bien, bah, mes heureux. chers collègues, je ne vais pas être très long parce qu'on y a déjà passé beaucoup de, de temps et vous avez tous reçu euh, le document. Et D'ailleurs, j'ai eu des retours, y compris des des membres des différentes commissions qui ont reçu le document. Je vous rappelle le contexte. Le, en décembre, au Conseil métropolitain de décembre, vous nous avez mandaté pour étudier les conséquences de toute nature sur le transfert de, de l'assainissement dans la régie des, des eaux de, de Montpellier. Et ce travail a été fait avec une assistance d'une AMO et avec les services, et je rends particulièrement... Euh, disons, euh, je salue particulièrement le travail mené par euh, la DEA et euh, par Madame Laurence Burgot sur ce sujet. Donc, nous avons beaucoup travaillé, on a rendu compte en conférence des maires très longuement, on l'a rendu compte également en commission euh, eau et assainissement très longuement. Donc, le processus était le suivant, c'est que nous avons décidé d'étudier ces conséquences de la régie en le comparant avec d'autres modes de gestion en définissant préalablement quand même deux invariants qui ne nous paraissaient pas possibles de remettre en cause. Premier invariant, c'est la régie publique de l'eau potable et eau brute qui existe et qui, de la vie générale, a prouvé son caractère performant. Et deuxièmement, de ne pas remettre en cause le passage d'un marché général de performance concernant Mahera, puisque c'est le principal investissement, ce qui permet à la métropole de contrôler directement cette modernisation sur lesquelles il y a effectivement euh, euh, un très gros enjeu pour euh, cette mandature. À partir de là, on a regardé les différentes euh, modes de gestion de différents points de vue, euh, donc vous avez ce détail dans le rapport, et notamment dans un premier temps, en comparant la régie euh, à la DSP, aux différentes DSP, et d'autre part à la euh, Société d'économie, à objet unique, dites ces mots. Donc, euh, quand vous lisez le rapport, vous apercevez qu'il y a des, des avantages et des inconvénients à chaque mode de gestion. Ils ont été pesés et, et je pense qu'il fallait le, prendre ce temps de, de la réflexion. Mais il est très clair que d'un certain point de vue, mais je, je n'oublierai je pas les inconvénients de la régie, mais globalement, d'un certain point de vue, sur beaucoup de postes, la régie a l'avantage. D'abord un, un avantage en ce qui concerne la, disons le, le, le contrôle public de ce petit cycle de l'eau. Nous arrivons par là même à une situation où nous allons à pouvoir maîtriser la totalité du petit cycle de l'eau depuis euh, euh, la prise de l'eau dans la nappe du Lèse ou dans d'autres ressources euh, jusqu'à euh, euh, la, la sortie de la station Mahera en essayant de faire que la partie envoyée en mer diminue et que la partie réutilisée en eau brute augmente. Cet enjeu il est considérable. C'est un enjeu écologique qui est lié au fait que nous rentrons dans le siècle du changement climatique. Vous le savez, les prévisions météorologiques nous disent que si le réchauffement climatique sera de 2 degrés à la fin de, cette, de ce siècle, il sera supérieur pour ce qui est de l'arc méditerranéen. Et donc nous allons être confrontés à un vrai problème de ressources, un problème de stress hydrique qui nécessite d'avoir une vision à la fois citoyenne, mais aussi une vision de long terme, une vision qui nous permette de préserver cette ressource. Donc là, nous aurons un outil qui est un outil industriel. Je vous signale qu'une régie est un établissement public industriel et commercial, et qu'il a déjà acquis une certaine expérience dans ce domaine. Donc nous sommes dans une tendance qui se développe d'ailleurs à l'échelle nationale pour faire cela. Donc, deuxièmement, un avantage en ce qui concerne la gouvernance, puisque dans une régie, en la faisant évoluer par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, nous pouvons beaucoup plus impliquer non seulement la totalité des communes concernées, mais également l'ensemble de, de la société civile, qu'il s'agisse des associations environnementales, des, des usagers, présence des usagers, qu'il s'agisse aussi de tout le secteur de la recherche et de l'université qui est très développé au niveau de, de Montpellier, et enfin, euh, original en France, mais ça me paraît être de voir une voie d'avenir, faire que les salariés euh, soient présents du, dans le conseil d'administration avec voie délibérative, ce qui les fait euh, s'exprimer sur tous les enjeux, y compris économiques, et pas uniquement sur les enjeux sociaux. Donc euh, ça, c'est un avantage de gouvernance, avec le fait que la métropole a par là même une unité de gouvernance euh, à ce sujet. Voilà euh, pour ce qui est euh, de cet avantage. Il y en a, a d'autres... Euh, alors on, se peut, on peut se poser la question également concernant la régie, des risques que de ce passage en régie. Alors, euh, premier risque qui peut être avancé, c'est le risque technique. Et euh, à ce sujet, euh, eh bien, on peut dire que la régie peut relever ce défaut et anticiper ce, cette difficulté. C'est, avons-nous euh, les capacités de contrôler, de diriger ces marchés Je tiens à le dire, je l'ai rappelé tout à l'heure quand on avait présenté le budget, vous avez été peut-être impressionné par le fait que sur le budget de l'assainissement, eh bien, c'est une minorité du budget qui va aux délégataires et la majorité de ce budget va à la métropole qui, d'ores et déjà, maîtrise les investissements. Je tiens à le signaler. Nous avons financé ce que j'appelle un tramway invisible depuis 2005, qui est l'ensemble de la rénovation des stations d'épuration, qui représente près de 375 millions d'euros. Euh, eh bien, qui a, qui a financé cela La métropole. Ce ne sont pas les délégataires privés. Le, la part d'investissement délégataires privés, et, et c'est un petit peu normal, un délégataire privé résonne à la hauteur de, du temps qui lui est donné. On lui donne une délégation de 7 ans, il faut qu'il y ait un retour sur investissement sur 7 ans. Or, quand nous, nous mettons un tuyau d'assainissement, eh il y en a pour un minimum de 60 ans. Cela signifie qu'il faut avoir une vision du, du temps long. Et donc, euh, en ce qui concerne les risques techniques, il y a déjà une maîtrise de l'investissement. Pour ce qui est de la, de la gestion, il y a effectivement un enjeu, et je pense que le principal risque technique concerne Maera. C'est pour ça que nous faisons un marché général de performance qui nous permettra de choisir non seulement euh, l'entreprise qui va construire euh, cet investissement à 150 millions d'euros, c'est comme pas un petit investissement, eh bien, il, faut, il faudra qu'il porte le risque technique et industriel ensuite, dans la gestion des quelques années qui vont suivre, avant que nous récupérions ce, cet ouvrage sous notre contrôle, bien sûr. Et ainsi, nous amortissons ce risque technique. Mais il existe pour les autres stations, et on aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, il faut réfléchir enfin au risque financier qui peut se poser pour nous. Alors, à ce sujet... Je tiens aussi, c est, c est, il ne faut pas le nier, hein, je veux dire, de toute manière, on l'a vu dans la discussion budgétaire, dire qu'on est dans le meilleur des mondes et que tout va bien, ce n'est pas vrai. On est face, confronté à des risques et il faut les assumer, les anticiper, les gérer. Je tiens à signaler quand même qu'à ce jour, la, la régie des, des eaux de Montpellier, qui est installée depuis le 1er janvier 2016 et qui euh, maintenant est montée d'un investissement qui, en 2014, l'investissement. Euh, qui nous était donné était de 3 millions d'euros par an, il est maintenant proche de 20 millions d'euros par an. Donc nous avons changé l'ampleur de l'investissement. Et nous avons pu le changer, cette ampleur d'investissement, parce que nous avons euh, pu récupérer la totalité, mutualiser la totalité des choses, et faire diminuer un certain nombre de coûts la disparition de l'impôt sur les sociétés, la disparition de la rémunération des actionnaires, la disparition des, des contrats très généreux avec des sous-traitants, euh, qui appartiennent au même groupe que celui qui est délégataire, ou d'autres phénomènes qui se produisent, ce qui fait qu'ainsi nous avions pu baisser le prix de l'eau, qui n'a pas changé depuis le 1er janvier 2016, à 1,15€ le mètre cube. Mais malgré cette baisse du prix de l'eau, eh nous avons augmenté l'investissement. Mais ce qui est remarquable, c'est que nous avons augmenté l'investissement sans faire un euro d'emprunt. Et à l'heure où je vous parle... Dans le budget de, de, de, de la régie, il y a zéro emprunt. Naturellement, cela ne pourra pas rester comme ça, parce qu'il va falloir qu'on qu investisse sur Valédo, il y a un gros investissement, quand il y a un gros investissement, il est nécessaire d'emprunter, et nous n'avons eu aucune difficulté aujourd'hui dans le contact avec les banques pour obtenir cet investissement, à partir du moment où on présente de tels excédents de fonctionnement, dans ce, dans ce dossier donc ces risques financiers doivent être anticipés doivent être maîtrisés je pense que le principal risque financier il va être porté dans, dans, dans Maïra et nous avons fait un plan financier pour Maïra qui fait que le, le ratio d'endettement ne dépassera pas les 7 ans en gardant un, un prix de l'assainissement à peu près similaire autour d'un d'1,39€ à 1,40€ donc ça, ça vous montre que ces risques il faut les protéger, à partir de là ayant fait cet équilibre nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait choisir la régie. appartenant on a mis quatre scénarios en scène concernant la régie, parce qu'il voilà, peut y avoir différentes formes de régie. Donc les, les deux premiers scénarios, c'est ce qu'on pourrait appeler des régies incomplètes, et les deux dernières, des régies complètes. Les deux premières régies incomplètes consistent à faire que la première serait la suivante, c'est que la régie ne s'occuperait que de la facturation et de la relation avec la clientèle, et euh, la totalité du reste de son activité serait en DSP. Donc ça nous a paru délicat parce que c'est une fausse régie et ça consiste finalement à camoufler un peu euh, un, un refus de, de choisir sur le fond. La deuxième solution elle est liée à notre territoire et on a essayé de tester le fait qu'on pourrait faire une régie sur une partie du territoire et une DSP sur l'autre. Il s'agissait de faire donc la régie sur la partie Est et Ouest où le, le, disons, le, le passage par un délégataire n'a pas laissé de bons souvenirs et où beaucoup de, de, de, de maires souhaitent euh, repasser en régie et, et on, euh, un disons, on confierait le, Maera, le, le réseau qui va vers Maïra euh, à un délégataire privé. Euh, cette solution aussi a été rejetée pour une raison que vous comprendrez tout de suite. Euh, le, vous payez chacun d'entre vous 1,39 € euh, le mètre cube euh, pour l'assainissement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous trouviez à Montault, vous vous trouviez à Cournon-Sec, ou vous vous trouviez dans le centre de Montpellier. Or, il est très clair, si vous voulez, que le coût de l'assainissement la, est beaucoup plus cher euh, dans les territoires les plus éloignés, et il est beaucoup moins cher dans les territoires les plus denses. Et donc, euh, on assiste ici à une solidarité horizontale et intercommunale, qui fait qu'en payant le même prix de l'assainissement euh, sur tout le territoire, eh bien, nous avons pu euh, investir. Il y a par exemple, euh, nous n'avons pas du tout négligé ce que pourrait envisager de cacher euh, euh, la, la, la, disons, le, le caractère un peu gigantesque de, de Maïra. nous n'avons pas du tout négligé des stations d'épuration de proximité. Il y en a 12, autant à l'ouest qu'à l'est, et l'investissement sur ces stations de proximité n'a pu, pu avoir lieu que parce que le budget de l'assainissement dégageait un excédent, parce qu'il était payé par tous de la même manière. Donc on aurait, si, on avait, si on faisait une régie sur l'est et l'ouest et une DSP sur le centre, cela signifierait que nous euh, disons, privatiserions les gains et que nous socialiserons les pertes, qui est une politique contre laquelle je combats depuis des années. Euh, il faut avoir une cohérence territoriale. Donc, à partir de là, nous nous sommes orientés vers la régie complète. Et en étudiant cette régie complète, euh, nous avions le choix, avec une régie complète, euh, finalement, qui pourrait être euh, partielle quelque part, et une régie complète euh, qui prendrait la totalité des choses. Donc, nous avons euh, choisi la première, euh, la première solution, euh, pour une raison extrêmement simple. Il, il s'agit de réussir notre pari. Il s'agit de faire que la régie, comme pour, ça a été le cas pour l'eau potable, puisse monter en charge et réaliser les choses. Or, les enjeux euh, techniques euh, concernant euh, l'assainissement sont bien plus élevés que les enjeux techniques... Euh, concernant euh, l'eau potable. Et donc, y compris sur l'eau potable de 2015, euh, quand la Régie était créée, jusqu'en euh, 2019, eh bien, nous n'avions pas tout pris en, en, en interne. On avait laissé en externe, en marché public, un certain nombre de choses. Par exemple, nous ne savions pas faire la facturation. Eh bien, euh, sous la conduite d'ailleurs de Jacques Galabrind-Boul, puisque c'est sous sa mandature que ça a été décidé, et, et je l'en félicite, puisque c'était un objectif qu'on s'était fixé, nous avons récupéré la facturation, et maintenant elle s'opère très très bien. Eh bien, de la même manière pour l'assainissement, pour la, notamment la, la gestion des stations d'épuration, de ces 12 stations d'épuration dont, dont certains sont des, des petits joyaux, on vient d'inaugurer celle de saint georges d'Orc. nous allons bientôt inaugurer celle de Murviel, et puis dans la mandature on va inaugurer celle de Montau et puis on va surtout améliorer celle de et bien, euh, nécessite une technicité, une maîtrise, qu'il nous faut acquérir, mais qu'il faut acquérir euh, progressivement. Donc notre choix se porte vers une régie dite externe, où une partie des, des, des, des activités seront faites sous forme de prestations de services. Euh, voilà, je voudrais terminer, conclure en vous disant, en vous remerciant toutes et tous. Pour pour, D'abord pour le débat que vous allez engager, j'espère maintenant, mais pour tout le débat qui se déroule depuis le mois de décembre, parce que euh, j'ai reçu aussi des gens qui avaient exprimé des, des doutes ou qui, qui craignaient la, la régie, m'ont euh, personnellement contacté pour, pour me dire qu'ils avaient apprécié euh, particulièrement euh, euh, la qualité du document qui avait été fait, la qualité du travail qui a été fait, et je pense que devant les, les enjeux qui sont les nôtres, nous sommes face à une tâche collective, et que nous devons la mener ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.